Vers l'enfer et la perdition. J'ai rencontré Christ la et j'ai fait et un demi-tour. J'ai tourné le dos au monde. Je suis en route pire. vers le ciel. Je n'ai jamais oublié ce qu'il a dit. Sur la, la route pire. vers le ciel, et il m'arrive de tomber. Et et même à quatre pattes, je, je continuerai à aller vers la même direction. La je ne retournerai plus jamais en arrière.